Les légendaires Dans cette vidéo, on va voir beaucoup de choses, la plupart des choses que tu dois savoir au niveau des légendaires. On va voir un petit rappel de comment on les craft, comment on les obtient, quelles sont les vraies limites, comment fonctionne le système d'upgrade de légendaires, comment tu passes d'un rang 1 à un rang 2, est-ce que ça vaut le coup que tu achètes un rang 3 tout de suite ou pas, et où tu le craft Déjà, quel légendaire tu craftes, où tu l'obtiens, et ensuite, est-ce que tu prends celle sur le poignet, est-ce que tu prends celle sur le torse et pourquoi On va répondre à toutes ces questions-là et on va commencer par le basique, le plus simple, comment on crée une légendaire. Légendaire, on peut en avoir qu'une seule à la fois, donc tu peux en avoir pour l'instant au maximum une, donc il faut bien choisir. Et généralement, dans la plupart des cas, tu vas te retrouver dans un double système. Déjà, si tu ne le sais pas, au niveau de ton guide de l'aventurier, tu as une partie pouvoir qui te permet de voir directement tes légendaires. Ça te permet entre autres de voir celle que tu as déjà débloquée, c'est quand même plutôt pratique. Généralement, si tu es un DPS, tu même si tu es un healer, tu vas avoir une, deux ou trois légendaires qui vont être particulièrement intéressantes suivant les contenus que tu as envie de faire et les modes de jeu. Souvent en DPS, tu en as une qui est vachement bien en mono-cible et tu en as une autre qui est bien en multi -cibles. Des fois c'est la même, souvent ça l'est pas. Ça, n'hésite pas à passer directement sur mon serveur Discord. Tu as le lien juste en bas de la description et tu as des channels de classe où il y a plein de gens et plein de trucs épinglés qui seront là pour t'aider. Si t'as pas de réponse, tu me tags. T'hésites vraiment pas. Je pourrais t'aider à savoir quelle légendaire tu en as besoin, suivant ce que tu recherches à faire. Donc t'hésite pas, tu vas dessus, tu fais Salut, je joue prêtre discipline, je fais du PVP. Euh, J'aimerais bien savoir quelle est la légendaire la plus intéressante à faire en premier, ou du moins quelles sont les deux, trois plus intéressantes, suivant la situation, qu'est-ce qui, qu qui correspond. Et là, du coup, on va pouvoir commencer à discuter discuter un petit peu et voir voilà suivant ce que je cherche à faire si je cherche à faire du raid pareil la réponse sera pas la même donc évidemment ça va dépendre de tout ça n'hésite pas à passer par discord donc on a ce menu là à partir du moment où tu as choisi ce que tu veux as, tu, tu peux voir directement où le récupérer je vais prendre le cas de mon voleur parce que c'est le plus simple donc par exemple je sais que en monocible pur le plus intéressant c'est fragment d'âme d'Akari celle-ci, et du coup, je peux voir qu'elle se récupère dans les Scaldus Hall, source, donc je sais que ça va être au niveau de Torghast, il va falloir le faire et compagnie, et je sais également que, pour l'instant, je ne l'ai pas. De la même façon, je voudrais finalité sur du multi cible et je sais que je vais pouvoir la récupérer sur Sir Delatrius, donc le dernier boss du raid, donc je sais que je ne l'ai pas pour l'instant. C'est pas grave, imaginons qu'on l'ait, qu etc. On a juste à aller au niveau de ce Pour accéder ici, il suffit de faire la suite de quête principale jusqu'à un moment où tu vas être bloqué. Ça sera bien avant le moment où je, te, je suis bloqué là, mais en tout cas tu vas être bloqué à un moment. Et dans tous les cas, tu feras des torgasts et tu vas aller voir ce mec-là. Ce mec-là, tu peux lui filer une pièce, donc un, ce qu'on appelle un base item, qui correspond à l'endroit où tu as envie de mettre ton pouvoir. Par exemple, dans mon cas, au niveau, par exemple, je veux crafter Akari, la première légendaire monocybe du rogue. Je vois qu'elle va sur tête et main. Donc, dans mon cas, imaginons, là, euh, j'ai fait mes calculs, mais ça, je vais t'expliquer après. J'ai dit, ah, c'est la tête qui est la plus intéressante. Donc, je vais lui donner une tête, et à partir de là, je pourrais sélectionner mon pouvoir, fragment d'âme d'Akari, une fois que j'aurai. J'ai juste à sélectionner des petites âmes. Donc, là, il y en aura 1250. À partir de là, je mets des missives suivant les stats que je veux, là en l'occurrence je voudrais du coup critique et de la polyvalence, donc je lui mets mon coup critique, ma polyvalence, ma petite tête, et bim, j'ai les âmes, je peux créer. La seule vraie limite, ce sont les âmes, ça c'est le seul truc qui va être vraiment limitant, parce que ça tu peux en débloquer que petit à petit dans le contenu du jeu, donc c'est super important de faire ton torgaste. Pour créer des rangs supplémentaires, il y a une option. Soit tu crées directement ton rang le, le, le plus élevé. Par exemple, tu peux dire j'ai jamais créé de rang 1, je vais créer un rang 3. Bah tu peux, juste, ça va te coûter beaucoup d'âme. Sinon tu peux faire je voudrais améliorer ma légendaire. Là, ce que tu fais, c'est qu'il te faut ta, ton ancienne légendaire, et il te faut ta pièce qui va correspondre à l'amélioration. En gros, ce système d'amélioration d'objets légendaires, c'est juste un moyen de ne pas avoir à repayer. Les, euh, les âmes que tu as utilisées pour crafter ton plus bas rang. Je vais te montrer un exemple très simple tout de suite en allant sur un personnage qui est à l'hôtel des ventes et tu vas comprendre rapidement. Donc là typiquement je suis à l'hôtel des ventes, ça tombe bien les base items, ce sont des trucs qu'on peut créer avec les professions, avec couturier, travail du cuir et forgeron. Là les personnes peuvent également les mettre en vente, par exemple si tu vas dans armure, tu vas dans ce qui t'intéresse, donc dans mon cas par exemple je suis en cuir, j'ai euh, vu que du coup ma tête je peux l'avoir sur les mains, enfin Akari je peux l'avoir sur la tête ou les gants bon, j'ai dit que c'était la tête qui m'intéressait le plus mais ça j'en reviendrai un petit peu plus tard par exemple je peux faire gravure runique donc je peux directement aller soit sur euh, soit sur la tête directement soit sur gravure runique et tu peux filtrer par exemple par niveau, comme tu peux le voir tu as différents rangs au niveau des légendaires par exemple ici, si je, regarde, je te montre à cet endroit là, ça c'est ma tête rang 4 donc ça, c'est le rang le plus haut de la légendaire. Ça veut dire 235 18 level. Le pouvoir reste le même, c'est jusqu'à plus 10 levels. Donc il y aura plus de stats. Il m'est complètement possible d'aller acheter ça directement et de le crafter directement rang 4. Ça va me coûter beaucoup d'âmes. Par exemple, ça va me coûter 5000 âmes. J'ai plus le nombre exact, mais c'est dans ces eaux-là. Il n'y a pas d'intérêt à ce que je te le donne directement, donc peu importe. Mais par exemple, c'est 5000 âmes. Si je veux le crafter directement, il me faudra 5000 âmes. Dash, ça, une missive et une missive. Le truc, c'est que ça va faire beaucoup d'âmes. Et si par exemple, je l'ai déjà rang 1, et ça m'a déjà coûté du coup mes 1250 âmes, je peux aller dans amélioration, mettre mon rang 4 si c'est la même pièce. Donc j'avais déjà une tête, je rachète une tête qui est plus élevée, qui est plus forte. Ça va me coûter 5000 âmes qui est nécessaire pour le rang 4, moins les 1250 que j'ai pour le rang 1. Ce qui fait qu'au final, ça va me coûter moins cher. Le système d'upgrade, c'est juste dire, je je sauvegarde, je récupère les âmes que j'ai déjà mis dans mes pièces qui sont plus bas en rang. L'idée de faire du rang 2 ou du rang 3, c'est pas du tout nécessaire. Tu peux passer de 1 à 4. Si les gens vont faire du 2 ou du 3, c'est juste histoire d'être plus fort temporairement. Parce que, au début, ta pièce, elle est à 190 d'e-level rang 1, 210 rang 2, 225 rang 3, et 235 rang max. Donc, potentiellement, suivant là où t'en es dans le jeu, sur le progrès, ou même en PVP, va bah, avoir 10, 20, 30... 45 dievel en plus, ça fait une différence monstrueuse, surtout sur une pièce où tu as déjà des grosses stats, <rire> je sais pas si tu vois l'idée, en tout cas du coup pour upgrade une légendaire, c'est juste créer une nouvelle légendaire en lui donnant déjà le récipient, de, en lui donnant déjà la première version que tu as créée, histoire de récupérer des âmes et que ça te coûte moins cher, du coup au final même si tu fais rang 1, 2, 3, 4, ça te coûtera au total autant d'âmes que de faire directement un rang 4, Jusque à l'heure la actuelle, on est limité en A, mais on va faire de rang 4. D'ailleurs, à partir de la prochaine semaine, donc jusqu'au 16 décembre, tu pourras crafter soit un rang de légendaire, soit deux légendaires rang 1. Suivant ce que tu joues, souvent, mon conseil personnel, c'est d'aller faire deux légendaires rang 1, une pour le multi-cible, une pour le mono-cible, ou une pour le raid, une pour le mythique plus, suivant ce qui t'arrange. Mais généralement, suivant les fights, comment ça va se passer, même au niveau du raid, il va y avoir un ou deux pouvoirs légendaires qui vont vraiment être intéressants pour toi. Donc je te conseille de prendre les deux pour pouvoir être polyvalent. Et suivant là où tu vois que tu as le plus besoin et ça sera le plus utile, tu en prends un et tu le montres en 4. Donc ça te fera une légendaire rang 1, une autre rang 1, et après tu vas en monter une directement rang 4, la plus intéressante pour toi dans le cas d'un dps par exemple en raid ça va être la légendaire mono cible que tu vas monter en 1 2 3 4 une fois que tu as fait ton choix par exemple là sur mon chasseur je sais que ce que je voulais c'est la légendaire mono cible qui est serpent stalker euh, nanana donc qu'est ce que j'ai fait je suis allé la farmer donc j'ai regardé où elle pouvait savoir bon, bah je savais déjà mais peu importe je suis allé voir ok elle pouvait s'obtenir en l'occurrence sur Malpest, sur le troisième boss J'en ai fait plein, j'ai fait plein plein plein de malpeste jusqu'à finalement être content et réussir à la looter. J'ai débloqué le pouvoir, j'ai acheté du coup, enfin on m'a donné, mais peu importe, euh, les épaules rang 1, donc j'ai mis ça, à mon pouvoir, l'émissif de ce que je voulais, donc du crit et maîtrise, et bim, mon chasseur a une légendaire, donc là je peux pas en équiper plusieurs à la fois. 190 level rang 1, et du coup viser, lance également morsure du serpent sur la cible principale. Maintenant, on va se poser la question de Imaginons, tu sais déjà quelle légendaire tu as envie de faire, mais il y a deux choix possibles sur ta légendaire. Je vais te montrer ça tout de suite en prenant un exemple concret au niveau du voleur. Donc là, je suis sur mon voleur. Je sais que j'ai envie de faire un moment finalité, la légendaire un peu multi-cible, qui est d'ailleurs pas si mauvaise que ça, en mono-cible. Cette légendaire-là, elle peut se faire sur le torse ou le dos. Donc déjà, il y a un argument, premier argument, qui peut être un argument pour toi, qui est financier. Le dos, ça ne coûte que dalle, voilà, ça coûte de la de rien, ça coûte des sueurs, enfin on s'en fiche. Le dos c'est gratuit tu peux l'acheter à l'HDV pour que dalle. Par exemple, un rang 1 de légendaire à l'HDV sur le dos, c'est 700 PO. 700 PO, c'est rien, c'est même pas ce que tu gagnes dans une quête d'appel, c'est ridicule. Par contre, les torses, bon bah c'est du cuir, ça demande de farmer des cuirs désolés et compagnie. Euh, bon, le rang 1 ça va parce que les mecs ont dû en faire plein, plein pour faire leur rang max. Ça va peut-être commencer à remonter un petit peu les prix, mais c'est correct, c'est genre 8000 PO, ça va. Mais si tu vas monter le rang 2, le rang 3, le rang 4, ça va commencer à être cher, tu vois. Bah, par exemple, à l'heure actuelle, le rang 4, il est dans les 200 000 PO. Euh, voilà, ça peut être un argument, tu te dis putain, 200 000 PO, alors même si ça va baisser, ça fait beaucoup, parce que si tu veux faire tout tes rangs et tout... Alors que euh, le dos, bah, do, c'est gratuit, hein. le, le dos c'est open bar. Donc si c'est un argument pour toi, ça peut être une bonne façon de décider sur ton choix. Cependant, si ce n'est pas ton argument et que tu veux mettre la partie PO de côté, il y a le choix de prendre quest ce qui est le plus intéressant pour toi par rapport à ce que tu fais toi. Typiquement, dans mon cas, je sais que je vais faire du raid. Je vais faire tout, hein. je vais faire du petit plus du pvp, etc. Mais bon, peu importe. Entre autres, je vais faire du raid. Dans le raid, je sais que je vais regarder... Bah je sais que je vais le tomber, voilà je vais le tomber en mythique et compagnie. Donc je vais regarder qu'est-ce qui m'intéresse, euh, qu'est-ce qui loot dans le raid, simplement. Je vais regarder du coup les dos et les torses qui loot dans le raid, savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Je vais m'intéresser à deux choses, je vais m'intéresser à combien il y en a qui loot, est-ce qu'on a qu'un seul, est-ce qu'on a trois, et euh, quelles sont les stats parmi ce qui loot par rapport à ce qui m'intéresse moi Typiquement je vois que le premier boss, qui va être assez simple à tomber en mythique, donc ça pourra rapidement me faire un bon niveau à 226, il loot polymétrise, ça tombe bien sur cette légendaire-là, la maîtrise fonctionne avec la légendaire. Ce sont vraiment des bonnes stats qui, qui marcheront probablement très bien, en plus d'avoir un bon e-level. Je me dis déjà, le dos, le dos ça a l'air assez sécurisé, ça a l'air assez simple. Je continue un peu, je vois que le troisième boss, il loot crit maîtrise. Ça marche aussi super bien avec cette légendaire-là, ce sera des bonnes stats, un gros e-level. Franchement, je me dis, ok, le dos, ça a vraiment l'air sécurisé. Je continue un petit peu, je regarde les boss, donc là, on va devoir aller plus loin, ça va amener à plus de semaines dans le progrès. Parce que du coup, ça va être du progrès, mais bon, peu importe. Je me dis, ok, ensuite, il y a le torse. 93 de poly et de la hâte. Alors là, je me dis, ah, c'est dommage, la hâte, ça m'intéresse pas trop. Alors, effectivement, il n'y a aucune stat qui est inutile, il en faut toujours un petit peu. Mais est-ce que c'est sur ce torse-là que j'ai envie de l'avoir Sur une pièce où il y a des grosses stats, etc., euh, que je maîtrise pas forcément Pas forcément déjà ça m'embête un peu parce que de bas je préfère éviter de mettre de la hâte sur mon stuff et choisir moi-même où j'ai envie de la mettre à l'endroit où j'ai envie de la mettre potentiellement sur un anneau comme ça je me dis ok cet anneau là je maîtrise je sais je vais mettre un anneau pour avoir pile poil la hâte qu'il me faut donc bon ça peut être sur le torse c'est pas ridicule donc euh, voilà le torse c'est pas ridicule dans le raid mais bon je continue un petit peu, je vois qu'on loot un, un autre sur le conseil de sang, qui reste un boss assez accessible, même s'il est un petit peu plus loin. Euh, il, est, il est beaucoup plus simple qu'après, on va arriver sur machin, c'est des boss beaucoup plus durs. Ça loot un torse, hâte crit. Alors là, pareil, la hâte, euh, bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, en euh, voleur finesse, je me dis, pff, ouais, je sais pas. Genre, je préfère avoir ma légendaire, les stats que je veux, sur du gros e level que ça. Mais bon, peu importe, je continue, je regarde un petit peu ce qu'il loot. Là, je vois que l'avant-dernier... En plus, en late game, il va être incroyable parce qu'il va me looter du 233. Alors, je vais mettre du temps à le tuer. Je vais mettre du temps, mais quand j'arriverai à le tuer, j'aurai un dos en 233 et ma légendaire en 235 sur l'autre pièce, donc par exemple sur le torse. Donc, je peux voir que, ok, là, il n'y a pas forcément les stats que je veux, mais c'est une cape, c'est déjà moins important qu'un torse. Je peux avoir un gros e-level sur la cape et dans tous les cas, si je veux un e-level optimisé, bah, je ne l'aurai pas à cet endroit-là au niveau du dos. Donc, je me dis, déjà, en early, il va être plus intéressant de mettre sur le torse en late ça sera également plus intéressant que j'ai mis cette légendaire sur mon torse parce que je peux déjà looter un dos qui a un bon e-level même s'il n'y aura pas forcément les stats qui m'intéressent ça fera toujours plus d'agis etc et ça me fera un petit peu de hâte ce qui est moins dérangeant que sur un torse et grosso modo les caps s'obtiennent plus vite avec le même e-level et avec des stats qui m'intéressent plus donc dans mon cas bon bah voilà finalité je sais que je vais le mettre sur un torse ça C'est comme ça que je réfléchis parce que je sais que je vais faire du raid Et euh, du coup il faut vraiment que tu t'adaptes Suivant les types de contenus Et suivant est-ce que ça sera dur ou pas D'obtenir un dos ou un torse avec les stats qui t'intéressent Et à partir de là tu choisis Par exemple si tu fais du mythique plus La réponse c'est vas-y mec mets sur ton torse la, la légendaire finalité, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, ça va vraiment dépendre. Si t'as un doute, si tu ne sais pas, si c'est pas clair, y a la meilleure façon de faire, il y en a plusieurs. La meilleure des meilleures des meilleures façons, c'est que tu vas sur RedBot, tu rentres tout ton gear optimal que tu as envie d'avoir, ce qui t'intéresse vraiment, et tu vas regarder est-ce que c'est plus intéressant de l'avoir là ou là-bas. Voilà, c'est simple. Par contre, si c'est trop compliqué et si t'as pas envie de t'embêter autant, Simplement, sors-viens au même système. Tu vas sur le Discord, tu rejoins mon petit Discord, tu vas sur l'échelle de classe. S'il y a besoin, tu me tags et tu dis Ok, j'aimerais bien faire tel légendaire. Ça va sur telle pièce ou telle pièce. Qu'est-ce que je peux faire Et il y a des référents, etc. Donc on pourra t'aider. On va pouvoir réfléchir avec toi. On va pouvoir voir un peu. Donc voilà, si tu as besoin en tout cas d'aide, ou même si toi, tu as déjà réfléchi et tu as envie de partager des personnes qui se posent la question, vraiment, hésite pas. C'est un jeu communautaire et c'est ce que j'adore c'est le fait qu'on est ensemble pour échanger. Donc vraiment, hésite pas à faire ça. Dernier point, dernier point et pas des moindres, c'est très très long de monter des crafts de légendaires. Donc si par exemple tu as toi guild qui monte des légendaires, il peut être intéressant de sacrifier un petit peu ton optimisation pour aller prendre la même pièce légendaire que tes potes. Typiquement les chasseurs ils vont faire les épaules. Donc faire les épaules en maille, ouais, c'est sûr. Si t'es par exemple en chaman et t'hésites entre épaules et quelque chose, bah le fait de prendre les épaules, ça sera une pièce qui va se craft beaucoup plus facilement, qui va être montée beaucoup plus facilement au niveau de ta guild, parce que vous allez être plusieurs à crafter les épaules. Et D'ailleurs, même si on va regarder l'hôtel des ventes, c'est quasiment sûr, les épaules seront moins chères que d'autres pièces. Parce que suivant les bis des autres classes, euh, pour monter les légendaire, en il fait, faut en crafter plein rang 1, plein rang 2, plein rang 3, jusqu'à arriver au rang 4. Donc en fait, ça va demander plein de craft sur le chemin, et si tu prends quelque chose qui a déjà été crafté par ta guilde, ou par d'autres gens, ça va forcément être moins cher, et plus accessible, et beaucoup plus simple. Voilà. Alors je pense avoir fait un petit peu le tour des légendaires, des pouvoirs, et de comment les choisir, alors évidemment, euh, c'est très personnel et je ne peux pas te donner une réponse universelle juste sur cette vidéo. J'essaie de te donner pas mal d'astuces, de comment ça fonctionne et compagnie. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésite vraiment pas à les poser en commentaire sur cette vidéo. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu te poses des questions, tu n'es probablement pas le seul. Donc vraiment, n'hésite pas. Le but de cette vidéo, c'est que tu te sentes un peu plus à l'aise, à voir comment ça fonctionne, à savoir comment les obtenir ou les obtenir. Est-ce que ton guest est important Oui, bordel. <rire> et, et, et voilà, je te souhaite une excellente journée. Vraiment, n'hésite pas à me dire en tout cas si tu as des questions. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.